Est-ce qu'un jour l'écho n'aura plus de travail parce que la transformation est terminée Non, je pense que la transformation c'est un long chemin et je pense surtout que la transformation est très imparfaite. C'est-à-dire que la technologie va beaucoup plus vite que les organisations se transforment culturellement et que c'est plutôt cet écart là qui, qui continue à, à s'accentuer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on a de, des outils incroyables pour travailler à distance dans l'univers virtuel et pourtant le mail reste l'outil de collaboration dominant. 60% des répondants considèrent que le mail est leur outil de travail principal. C'est plutôt la culture de la transformation qui est en train d'évoluer et, et notamment à travers la data. On, on passe de l'ère artisanale à l'ère euh, peut-être un peu plus industrielle dans le domaine de la transformation. C'est le 14e euh, état de l'art réalisé par l'équipe. C'est une édition particulière dans le sens où c'est post-Covid, il y a eu une vraie accélération des changements de pratiques dans les organisations. Il y a eu aussi énormément d'innovations technologiques et une appétence pour les organisations à intégrer de nouvelles solutions pour gérer le travail hybride, notamment. L'image que j'ai en tête, c'est celle d'un élastique sur lequel on a tiré très fortement pendant le Covid. Et puis là, on est en train de lâcher euh, l'élastique et on va voir jusqu'où il revient. Alors, est-ce qu'on va revenir à la situation d'avant Non. Mais quand même, les bonnes vieilles habitudes qui restent très ancrées. Cependant, les entreprises ont gagné en expérience. Elles ont réalisé des choses qu'elles n'auraient jamais faites par elles-mêmes si elles n'avaient pas été contraintes par le Covid donc par exemple le télétravail à l'échelle de toute l'entreprise pendant plusieurs semaines, l'utilisation de la visio, et puis on voit bien qu'aujourd'hui quand même, enfin, dans toutes les organisations, le télétravail a pris une place euh, durable et ce n'est plus un télétravail de complaisance, un télétravail pour faciliter l'équilibre perso-pro, non maintenant le télétravail devient une partie prenante structurelle euh, du fonctionnement de l'organisation de l'entreprise et ça devient même un facteur d'attractivité. Dans certains secteurs où on a une pénurie des talents, si l'entreprise n'est pas capable de proposer un, un environnement de travail offrant cette souplesse, cette agilité, elle va avoir du mal à retenir des talents. Donc de ce point de vue-là, c'est une évolution où on a cranté les choses. Après, dans la pratique, dans la façon de travailler, on voit encore que les entreprises ont beaucoup de difficultés On a une aggravation de, des nuisances qui est préexistée au Covid liées à l'excès digital, à cette hyperconnexion. Donc, ce que beaucoup vivent, hein, c'est l'excès de visio avec l'enchaînement de visio les unes derrière les autres. Ça, ça génère de la fatigue, voilà. donc on est plus ou moins résistant à ça. C'est de la fatigue qui, qui peut être assimilée par certains, qui peut déclencher de la baisse de productivité chez d'autres, et puis des troubles, on parle de risques psychosociaux chez les RH. Et puis dans certains cas, malheureusement, ça peut même aller jusqu'au jusqu burn-out. Donc on a accentué quand même la pression sur, sur les collaborateurs avec cette hyperconnexion. On parlait également de déconnexion. Cette, on, on a vu et on a mesuré de manière très factuelle que les plages de travail se sont étendues on a tendance à accepter de recevoir un mail ou d'envoyer un mail après le dîner. Mmh. Ce qui n'était peut-être pas possible avant ou en tout cas moins concevable avant et on attend du coup euh, en symétrie de ses collègues qu'ils lisent et qu'ils réagissent au moment où on est soi-même en train de travailler. Donc on peut décider en fin d'après-midi de, de, de, voilà, de s'occuper de sa famille, de ses enfants et puis de, de continuer le soir, mais on impose ce rythme aux autres. Donc euh, voilà, il y, y a des conventions ou des modes d'organisation qui sont en train de se, se mettre en place et si on n'est pas vigilant à ça, le numérique génère des nuisances qui vont peser sur, euh, sur la santé des collaborateurs et l'efficacité de l'entreprise. C'est vrai, aujourd'hui les DRH sont assez démunis pour euh, objectiver cette situation et on ne le voit qu'à travers des enquêtes qualitatives. C'est un travail sur lequel, justement, on essaye de, de progresser avec la data, parce qu'on peut arriver avec de la data anonymisée, mais à l'échelle de grosses entités, de voir comment fluctuent justement ces plages de travail et euh, d'objectiver du coup euh, des résultats d'une politique de sensibilisation au fait de respecter euh, ces temps de déconnexion. avec notre panel représentatif, ce qui nous a un peu surpris, On a autant de personnes qui ont un, un dispositif qui leur permet de télétravailler une journée par semaine que de personnes qui peuvent télétravailler toute la semaine. Quasiment en full télétravail. Et, et ça se répartit bien entre 1, 2, 3, 4 et 5 jours. De la même manière, on a un tiers de ce panel pour qui on a imposé l'organisation de travail. C'est-à-dire qu'ils peuvent télétravailler, mais c'est obligatoirement le lundi ou le vendredi ou le mardi. Voilà. Ils doivent choisir et c'est contractuel presque. Et puis, on a un autre tiers qui est totalement libre de s'organiser. Les différences se portent plus sur, euh, sur ce mode de fonctionnement que sur le fait de pouvoir télétravailler ou pas. Globalement, les travailleurs d'information peuvent télétravailler, mais certains restent dans un cadre assez rigide quand d'autres sont dans un cadre très souple. Et c'est surtout ceux qui sont dans le cadre très souple qui en tirent vraiment au profit. Effectivement, est-ce qu'on n'est pas en train d'oublier euh, les frontlines euh, lorsqu'on parle de télétravail C'est complètement vrai. Ça crée même des, des entreprises un peu en deux situations. Et pendant le Covid, on a, on a bien vu aussi que euh, certains euh, pouvaient euh, mal recevoir le fait de voir leur manager euh, confortablement installé. Alors euh, la caricature, c'est au bord de sa piscine quand eux étaient euh, sur le terrain. Aujourd'hui, en tout cas, les entreprises ont vraiment besoin et travaillent à reconnecter tout le monde. Même les frontlines ils vont utiliser d'autres outils. Ils vont peut-être être moins dans la visio, mais plus dans la messagerie euh, instantanée. Donc le WhatsApp, est-ce qu'on reste sur WhatsApp ou est-ce qu'on arrive à réinternaliser des outils de messagerie l'équipe parce que se synchroniser, se coordonner, ça nécessite quand même d'utiliser ce type d'outils. Donc les, les frontières ont besoin de plateformes de collaboration et la Digital Workplace, elle a bien gardé son, son objectif de fédérer tout le monde. Je n'ai pas de boule de cristal. Euh, je pense qu'il y a tout un tas de nouveautés technologiques qui vont finir par innerver le monde d'aujourd'hui. Euh, on parle beaucoup de métaverse en ce moment. Euh, Est-ce qu'on va se retrouver euh, à, à travailler euh, dans ces univers virtuels euh, avec des avatars, des personnes qu'on peut à peine euh, identifier physiquement ou nommément euh, Est-ce qu'on va déporter une partie de l'activité de l'entreprise euh, dans ces univers euh, bah, Certains le pensent, certains investissent fortement dans ce, ce domaine-là. Je pense que c'est un peu prématuré euh, de penser que par exemple, le métaverse va révolutionner le, la collaboration, va résoudre des problèmes d'aujourd'hui. Alors attention, il ne faut pas non plus se mettre des, des œillères et, et <rire> rejeter complètement le métaverse, le Web3. Il est probable que, que ces technologies-là vont quand même venir cohabiter avec le monde d'aujourd'hui. Et on le voit déjà avec la, la réalité virtuelle, la réalité augmentée. Ça peut aider à la formation, même les opérationnels, plutôt que d'avoir un mode d'emploi papier à côté d'eux, de superposer l'information à ce qu'ils voient à travers leurs yeux via des, des lunettes adaptées. Ben, je peux déjà répondre à titre personnel. Mon métier de consultant était un métier très au contact des gens. Les moins depuis deux ans. Donc j'aurais tendance à dire que oui. Il va falloir qu'on trouve le bon dosage. Et ce qui est étonnant, c'est que la jeune génération et puis la big tech nous emmènent vers le métaverse, donc un virtuel exacerbé. Est-ce qu'on va arriver à embarquer les vieux de 40 ans dans ces univers virtuels Je ne sais pas. À dose modérée, on va dire. Alors déjà, hein, je ne pense pas qu'il y ait une fin. Je pense que la transformation, c'est un, un mouvement, euh, qu'on est quand même sur une bicyclette et qu'on ne va pas s'arrêter. Il ne faut mieux pas s'arrêter, sinon on tombe. C'est plutôt l'informatique qui se rapproche finalement de, des gens avec, euh, par exemple, le no-code où, en fait, c'est l'état d'esprit de l'informatique euh, qui vient innerver euh, euh, tous les métiers. Mais on n'est plus besoin de savoir, de connaître le langage informatique pour arriver à créer, dématérialiser des processus, créer des applications. Et tout l'enjeu, c'est d'arriver à faire des services qui offrent une expérience, qui permettent une adoption naturelle. Est-ce qu'on y arrive Pas toujours, mais on progresse dans ce sens-là.